On a vraiment le sentiment d'avoir un super projet entre les mains. Un vivre ensemble autrement, dans la convivialité, dans l'accueil, dans la bienveillance et puis dans, dans le grandissement de chacun. Qu'on commence à être ok au niveau structure, au niveau de là où on veut aller et, et ce qu'on désire. On a des premières bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer mais on vous accueille. Et ça nous fera vraiment un, à la fois du, du bonheur et chaud au cœur. On est en train d'ouvrir une brèche pour une super expérience et une belle aventure. Qui permet de rencontrer l'autre, qui permet de, de grandir ensemble et de, de réaliser des choses qu'on ne réaliserait pas si on était tout seul. J'ai envie d'avoir Enfin, de rencontrer plus d'amis, de connaître du monde, que le projet fonctionne et pour ça, il faut qu'on soit plus nombreux. Vous avez aussi votre, votre mot à dire dans toute cette aventure. Et euh, on est en train de faire la place pour chacun qui veut arriver. On accueillera toute personne arrivant ici avec un, une grande joie, un grand plaisir. On attend les petits enfants qui courent dans le jardin. de la place alors euh, pour partager avec nous rejoignez nous rejoignez nous on vous attend rejoignez nous rejoignez nous quoi rejoignez nous c'est facile rejoignez nous <rire>